Et yo tout le monde c'est Eridil, on se retrouve pour le succès Halo 4 Vous n'êtes pas cheap, Ce qui consiste à aller voir un Marines qui parle à des Mantis pour 5G Donc on va lancer la mission recomposeur au point de rendez-vous bravo Et on va suivre mon itinéraire, vous devriez assez rapidement tomber sur le Marines en question qui parle aux Mantis Et une fois qu'il aura terminé son monologue, vous devriez débloquer le succès et les 5G Je vous dis à une prochaine vidéo et bien entendu, vive Halo